Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur un verre du décor des salles de cinéma et sur parfois des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Je vous ai déjà raconté, je crois en tout début euh, de ces vidéos, ce que ça donnait une journée où il y avait beaucoup de monde au cinéma. Je ne suis pas sûr de vous avoir raconté l'inverse complet. Je vous ai raconté ce qui se passe quand on ne fait pas grand chose au cinéma, ou en tout cas quand il n'y a pas grand monde au cinéma. Je vous ai raconté ce qui se passe quand un cinéma est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de public. Mais il y a l'extrême de tout ça. Il y a les moments où on voudrait avoir du public et où on n'en a pas. Des jours où on organise même des soirées spéciales, où on espère vraiment attirer du public et où ça ne marche pas. On va jouer un peu à une petite devinette, tiens. À votre avis, quel est le jour, dans l'année, où il y a le moins de monde au cinéma Vraiment le jour où personne ne va au cinéma, où personne n'a envie d'aller au cinéma. Il y a des périodes, genre dans l'été, où on n'a pas très envie d'aller au cinéma, mais où les films font qu'il y a quand même du monde. Là, je vous parle d'une journée. Un soir, précisément, où aucune personne n'a envie d'aller au cinéma. Est-ce que vous l'avez en tête non, c'est pas le soir de la fête de la musique, même si ça arrive que les soirs de fête de la musique, il n'y pas grand monde, c'est pas forcément le soir de la fête de la musique. Non, c'est le soir de la Saint-Valentin. En tout cas, dans le cinéma où je bossais, clairement, le soir de la Saint-Valentin, on n'avait personne. Alors, on va savoir réellement pourquoi. Toujours pas la réponse, mais j'ai l'impression que ça n'est plus le jour où les gens vont au cinéma en couple. Non ça n'intéresse plus les couples, malheureusement, d'aller au cinéma. Alors, je vais pas non plus aller à l'encontre d'opinion publique. Moi-même, le soir de la Saint-Valentin, j'aurais pas vraiment l'idée d'aller au cinéma. C'est vrai que personnellement, je préférais passer un moment un petit peu plus intime avec la personne qui partage ma vie. C'est vrai que même en étant un grand cinéphile, je ne vais pas spontanément dire hey, « Eh, ça te dit qu'on aille se faire un film le soir de la Saint-Valentin » Non. C'est plus généralement un resto ou un petit truc personnel à la maison. Enfin, voilà. Plus de ce genre-là. Donc en même temps, je peux comprendre, mais c'est vrai que fondamentalement, je vous assure, et on a beau mettre des séances spéciales, genre des films programmés en mettant « soirée spéciale Saint-Valentin », on a même essayé une fois une soirée de ce genre avec des cadeaux durant la soirée, et bien je peux vous assurer qu'il y avait très peu de monde dans la salle, genre vraiment très peu de monde, la seule fois où on a fait une soirée avec un thème Saint-Valentin, ça n'était pas le soir de la Saint-Valentin, c'était quelques jours avant pour faire un truc en rapport avec la sortie d'un film, mais voilà Sinon, les gens ne vont pas au cinéma le jour de la Saint-Valentin. Ne me demandez pas réellement pourquoi, je pense vraiment qu'il y a cette idée que ça n'est plus romantique d'emmener sa copine ou son copain au cinéma le jour de la Saint-Valentin. On préfère faire autre chose. Mais en tout cas, voilà. Selon moi et selon mes quelques connaissances en termes d'exploitation cinéma et du temps que j'y ai passé depuis quelques années maintenant, eh ben, le soir de la Saint-Valentin, ne vous attendez pas à voir grand monde dans une salle de cinéma.